Donc, euh, voilà le titre, il y a une question, je vais répondre tout de suite à la question. Euh, pour la chirurgie, du moins, euh, chirurgie euh, visée par l'image, on peut se réjouir, je crois. Euh, donc, on a dit que je viens de l'Institut neurologique de Montréal. institut a été fondé par le Dr. Panfield en 1934. Euh, en créant l'institut, euh, son but était de faire de la recherche sur le cerveau humain. Et il voulaient faire de la recherche pour que ces patients puissent bénéficier de cette recherche immédiatement. Euh, donc, il voulaient qu'il y ait des chercheurs à l'institut qui soient, euh, non seulement influencés, mais inspirés par les patients, pour qu'ils puissent amener quelque chose du patient dans la salle pas dans le laboratoire, faire de la recherche, et aussi pour que la recherche puisse bénéficier les patients immédiatement. Et pour faire euh, ça, il embauchait des chercheurs cliniciens, c'est-à-dire des médecins qui voyaient les patients et qui avaient leur propre laboratoire de, laboratoire de recherche. Et aujourd'hui, euh, on continue cette vision à l'Institut. Environ euh, en un tiers des 134 professeurs qui sont à l'Institut neurologique de sont des cliniciens, cliniciens, chercheurs. Moi, je suis seulement chercheur. Je suis ingénieur, donc pas clinicien. Donc, si vous avez des questions sur maladie cathode, trouvez-vous euh, un médecin. <rires> Donc, parce que tous les types de, de tumeurs cérébrales nécessitent une chirurgie où chaque d'un de, de tissu disséplé euh, ou laissé en place peut avoir des conséquences très importantes pour le patient et sa famille. Pour un patient atteint de tumeurs cancéreuses, le but de l'opération est bien sûr de, de retirer la tumeur le plus, le plus complètement possible, afin d'éviter une occurrence de la maladie, sans toutefois créer des faiblesses. Euh, comme disait maman, on n'a pas besoin d'un autre trou dans la tête. Donc, un peu comme euh, Léo a montré, euh, il y a beaucoup d'images médicaux qui, qui sont possibles. Donc, le Dr Penfield, quand il, euh, il faisait ses chirurgies dans les années 30-40-50, il faisait des radiographies comme ça pour euh, décider qu'est-ce qu'il y, qu qu y avait dans le patient et où faire la chirurgie. Aujourd'hui, nous avons des, des images de, de scanners pour voir des tissus à Nous avons des résonances magnétiques pour voir des tissus. Nous avons du TEP, du taux de l de pour voir des tissus fonctionnels. Des fois, ces images, ces images fonctionnelles sont un peu difficiles à interpréter. Donc, on peut les mettre ensemble avec l'IRM pour savoir où exactement se trouve une fonction. On peut euh, aussi combiner la résonance magnétique, les euh, images de résonance magnétique structurelle avec l'IRMRF ou la résonance magnétique fonctionnelle pour voir où, encore une fois quelle zone de, du cerveau est en fonction. Nous avons aussi des angiogrammes, on voit les vaisseaux, et nous avons aussi des échographies compliquées. Donc, on le on voit ici, a des images tridimensionnelles du cerveau. Il permet en général de bien délimiter a de à, euh, le, le tumeur. On n'a pas de Le tumeur qui se voit assez bien. Euh, C'est le site de tumeur. Ah, non, non, non, euh, Je n'ai pas vraiment besoin d'identifier, j'imagine que c'est assez facile à, à voir mais juste au cas, euh, donc l'idée c'est d'identifier les, les tumeurs, les tissus simples et de définir un corridor de section, un corridor d'approche euh, sécuritaire pour enlever la tumeur. Et dans mon laboratoire, mon objectif est de développer des outils informatiques euh, novateurs pour aider la chirurgie à euh, planifier et Prévenir les chirurgies et à faire les chirurgies. Je vais commencer par le nettoyage. Donc voilà, une patiente qui se présente à l'urgence parce qu'elle a perdu connaissance à l'école. Euh, à l'urgence, elle fait des crises d'épilepsie où elle ne peut pas parler, mais elle peut quand même comprendre la parole. Et on voit sur son IRM, ici, la masse de côté gauche du cerveau qui couvre une partie du euh, zone de langage ici, le patient. Donc, pour réussir la chirurgie, il faut déterminer non seulement la limite de la tumeur qui est là, mais aussi les zones fonctionnelles qui sont autour, qui vont correspondre au langage. Et non seulement le langage, mais d'autres zones fonctionnelles. Parce que dans le barre frontal, on a tous les zones de planification, de fonction exécutive, euh, d'apprendre, euh, de mémoire à court terme. Euh, et certainement, si on fait une chirurgie on enlève le tumeur, si la personne n'est pas capable de penser à s'habiller le matin, on ne fait pas une grosse erreur à la patiente. Donc, pour cette patiente-là, le groupe de neuropsychologie à euh, l'institut neurologique a développé des techniques pour cartographier les différentes zones du cerveau, les différentes zones fonctionnelles. Pour identifier la zone de, de langage, on a utilisé un scan donc un scan de to tomographie par émission de positons, qui mesure le flux sanguin. Et on fait deux scans. On va faire un scan où la patiente repos. Et on va faire un deuxième scan où la patiente soit doit, soit répéter à haute voix les mots que le chercheur va lui dire, soit créer des synonymes de ces mots-là. Et en soit en répétant les mots et en créant des synonymes, on fait fonctionner les zone de langage. Et si on fait la différence des deux scans, le scan au repos et le, le scan où la patient est en train de faire une tâche, on va voir la différence de flux sanguin parce que les neurones qui sont actifs dans cette tâche ont besoin d'un petit peu plus d'oxygène et un petit peu plus de glucose pour faire la tâche. Donc on fait la différence et on va voir sur tout le cerveau que c'est à peu près zéro, sauf dans ces petites zones ici qui sont des zones de langage autour du cerveau. Donc pour ce patient, ça va devenir euh, important pour la chirurgie parce qu'il faut enlever tout à humain pour, pour qu'il y ait une occurrence, mais en même temps, il faut savoir que... Les zones de langage sont vraiment juste à côté. Donc, il y a des techniques chirurgicales pour voir pendant la chirurgie, quand on, quand on fait la résection, quand on coupe, est-ce que ces zones-là sont vraiment euh, très importantes pour le langage ou est-ce que c'est une zone qu'on <coughs> peut enlever et la personne va récupérer son langage par la suite. Une autre structure qui est très important à éviter dans les chirurgies, ce sont les vaisseaux. Donc, il fait de les identifier à l'avance. Donc ici, on voit, on a, dans le labo, euh, on a développé des techniques euh, d'apprentissage automatique, pas d'apprentissage profond, mais d'apprentissage automatique, en anglais machine learning. C'est une forme d'intelligence artificielle, mais pas celle dont on parle dans, dans le numéro de séjour, euh, pour segmenter les vaisseaux. Et ici, on peut voir les vaisseaux, les appareils, en fait, du hémisphère gauche euh, de nos patients. Le groupe de Alan Adams, qui est un de mes collègues euh, au Neuron, a développé une méthode pour identifier le cortex, c'est-à-dire la surface du cerveau. Le ch chirurgien se sert des gérus, des gérus et des soucis qu'on peut voir ici avec la présence des ententes. Ils utilisent, les chirurgiens utilisent ces structures comme repères pour être capables de s'identifier et s'orienter quand on va faire la chirurgie. Parce que quand on fait la chirurgie, bien sûr, le patient est couvert de draps stériles. Il n'y a que tout petit coup d'énergie qu'on va voir. Pense dans la tête comme ça, parce que je suis un petit peu vers le haut, un petit peu c'est extrêmement difficile de voir parce qu'on ne voit pas la face du patient. On ne voit que le, le contenu du chroniatomie. Donc c'est très important de voir ces repères. Une autre technique qu'on qu utilise, c'est un, ici une technique de remplissage profond qui a été développée par le groupe Heidelberg pour segmenter les tumeurs de cerveau. Au lieu d'utiliser des caractéristiques définies par un ingénieur. Les caractéristiques de euh, comme l'a expliqué Léo euh, tantôt, on oui, va utiliser des caractéristiques qu'un ingénieur définit et qui extrait des images avec un espèce de, de système expert pour identifier les, euh, euh, les tumeurs. On va donner ici un grand nombre d'exemples d'images de, de cerveau avec des tumeurs à une espèce de machine d'apprentissage profond. Et cette machine-là va ajuster, comme il va dire, des paramètres. Qui sont, qui sont utilisés pour représenter cette, euh, cette architecture. Et donc, avec assez d'entraînement, de, de « de training », je ne suis pas sûr que c'est vraiment le bon mot en français, l'apprentissage. L'apprentissage, l'entraînement, des fois, quand on fait l'entraînement, on apprend. Donc, euh, donc euh, on finit par avoir une machine qui peut faire des segmentations qui sont très précises qui est très robustes. Uh, et dans le domaine de la segmentation d'images médicales, ces méthodes d'apprentissage uh, profond ont un énorme succès depuis uh, quelques années. Et dans les conférences donc, uh, Léo est le, le président de la société MECAI, c'est Medical Image Computing and Computer Assisted, Innovation, uh, non, Computer Assisted Intervention, uh, presque toutes les techniques qui ont eu du succès il y a 10 ans, il y a 5 ans, ont toutes été remplacées par des techniques d'apprentissage profond en termes de segmentation. C'est vraiment des techniques qui marchent super bien. Donc là, nous avons toute une série d'images de segmentation qui sont, je trouve, très beaux. Euh, mais ce ne sont que des images. Il faut les manipuler ensemble, en trois dimensions, pour être capable de planifier une chirurgie. Et pour ce faire, deux membres de mon équipe, dont Simon Douin, qui est là, et René Krasadowska, qui est un ingénieur, qui est encore chez nous, euh, Ont développé le système Ibis, Ibis Map. Donc, c'est un système qu'on a développé qui euh, rassemble toutes les fonctions d'un système commercial de navigation. Mais on a l'avantage que c'est écrit chez nous, on a un petit source et on peut faire les modifications comme on veut. Euh, et pour faciliter les collaborations euh, avec différents groupes de recherche, on a tout développé ce, ce, ce logiciel en licence de logiciel libre. Comme ça, on peut partager avec nos collaborateur. Ils peuvent utiliser le logiciel, bénéficier du logiciel. Et l'avantage pour mmh. nous, c'est qu'ils peuvent changer le logiciel, trouver des erreurs, faire des améliorations, et nous renvoyer des améliorations. Donc, c'est un peu donnant-donnant. Euh, mais il faut dire que c'est plutôt Simon qui donne et c'est moi qui reçois. Donc, c'est super. <rire> Donc, je vais vous montrer un autre d'exemple euh, de l'usage de Linux. Uh, donc, ici, on voit des images uh, IRM en plis, avec un 3D ici. Uh, donc, ici, c'est un, un, un, une patiente uh, qui est atteinte d'une bionde frontale. Donc, on voit la bionde ici en rose. En jaune, on voit les fibres de matière blanche du tractus cortico-spinal. C'est le, euh, essentiellement la, le piping, mais c'est la suie qui connecte les mains, les bras au cerveau, de la partie du cerveau qui contrôle euh, toutes les fonctions moteurs. On a les mots de qui sont en violet, et oh, bien sûr, comme j'ai dit, le tubeur en haut. Ici, en mode spectral, euh, c'est les données de IRM fonctionnelles, où il y avait une stimulation motrice de sa main gauche, pour qu'on puisse voir où sont les zones moteurs dans le cerveau. Comme ça, on peut voir que les zones moteurs sont à l'extérieur de la tubeur. Donc là, on va pouvoir enlever le tubeur en entier. Sans avoir à penser à la fonction de la main, parce que ça va rester. Ici, on voit un autre euh, patient avec un instrument à hospital, ici en bas Et euh, ici, le même patient, ici, maintenant, il euh, va changer en roue, parce qu'on euh, est très euh, artiste chinois. Euh, donc, ici, ce qu'on voit avec la manipulation 3D, on peut. Euh, bouger ces, ces images en, en, en 3D et ça rend la ça rend compréhension des relations spatiales entre les tissus sains, la pathologie, euh, les vaisseaux, les tumeurs. On comprend ces relations uh, tridimensionnelles très bien pour le, pour le chirurgien. Mais c'est sûr qu'un chirurgien qui a étudié pendant, je pense que c'était 12 ans, pour devenir neurochirurgien, il a tout ça déjà uh, très bien intégré. Mais quand on veut communiquer ces résultats à un patient, montrer une image comme ça donne euh, une information au patient qui est impossible à faire autrement. Et ça donne aussi une espèce de puissance au patient, qu on puisse le patient, le patient peut visualiser et vraiment avoir un, une image pour se battre. Donc, toutes ces images sont très bien pour la planification euh, mais nous, on veut aussi guider ou aider à guider le chirurgien pendant euh, l'intervention. C'est un peu comme on, quand on utilise Google Maps, quand on veut aller d'une place à une autre, euh, qu'on n'est jamais allé, on peut avoir un plan. Mais là, quand on rentre dans la voiture, on ne prend pas Google Maps, on prend un GPS. D'habitude, c'est le GPS qui est sur le téléphone maintenant, mais euh, dans l'ancien temps, c'était un GPS qu'on utilisait. Euh, donc, avec le GPS, on utilise. Donc, on a un système de navigation et un système semblable pour guider euh, pendant l'intervention. Donc pour le faire pour la neurochirurgie, il faut établir, établir une correspondance entre le plan et le patient. Et pour cela, on va utiliser un pointeur ici, euh, qui est suivi en 3D par un système de capteurs, de, de, de, de, de, de. Donc, un de capteurs qui marche en stéréo et qui sont en infrarouge. Donc, à l'institut neurologique, dans le soldat on utilise en fait deux systèmes de navigation dans le soldat. Donc, on utilise le système, euh, ici en rose, c'est le système commercial de Medtronic. Et notre système de recherche, il est ici en bleu. Et, en, en fait, ces deux systèmes sont... Oui. Donc, ça permet d'utiliser euh, un pointeur ou d'autres outils euh, en salle Et on peut le bouger, n'importe partout autour du patient. Et on peut le bouger et le euh, Camelot la capte sa position avec une grande précision. Et en fait, euh, on peut pointer et savoir les coordonnées X, Y, Z. Ici, avec une précision d'environ un demi-millimètre. Et comme j'aime euh, nerbier mes, euh, mes, mes chirurgiens, je ne suis pas seulement de la neurochirurgie, un demi-millimètre, c'est pas comme si on construisait des, des fusils pour aller sur la Lune. On a besoin de petite précision. <rire> donc, revenons à euh, nos affaires. Donc, euh, pour faire le, le recalage, excusez-moi, j'ai laissé un diapo en français. Faites vraiment un effort pour les apprendre en, en français, mais je ne sais plus. Donc, euh, pour faire le réglage entre le patient et la résidence on identifie des points sur le patient ici avec le point B. Excusez-moi, je vais prendre Donc, ici le point B. Donc, on identifie les points correspondants sur le patient et dans les images. Et ça nous permet de calculer une transformation mathématique entre le patient et les images et on peut utiliser la transformation inverse pour des images au patient. Et ça, c'est très utile parce que une fois fait, cette transformation va nous permettre de mettre le pointeur n'importe où près de, du patient et on va voir le pointeur dans l'image, ici et là. Donc ça c'est super parce que ça donne une vision presque surhumaine aux chirurgiens. Donc on peut mettre le pointeur où on veut sur le patient et on peut dire « mais je ne veux pas seulement le, pointeur, le bout du pointeur, moi je veux voir qu'est-ce qu'il y a trois centimètres passés autour du pointeur. » Et donc, on fait l'extension virtuelle du point d'heure -là, et là, on l'a peut voir vraiment dans, le, euh, dans la tête du patient. Donc, il y a énormément d'avantages pour les chirurgiens. Euh, on peut localiser des tumeurs avec une grande précision. On peut éviter les ondes fonctionnelles. On peut maximiser la résection de la tumeur, et donc minimiser les chances de récurrence. Et on peut minimiser euh, les dommages à des tissus euh, importants dans le vie. On peut faire des grigneries beaucoup plus petites euh, donc, moins de traumatisme pour les patients. Et la précision nous permet de faire des chirurgies de très petits tumeurs qui sont très profondes dans le salon. Ça, c'est des cas qui n'étaient pas nécessairement opérables auparavant sans utiliser un tel système. Donc, nous avons un système, tout le système que je, que je vous montre a une très grande précision, mais il y a un « mais euh, ». Donc, le système, quand on va je dis, on, on on peut faire le tracking de, de l'outil à un mm. Quand on a tout le système ensemble avec les images, on est à environ 1 mm de précision. Donc, ça, c'est super bien. Mais, il y a deux problèmes. Un des problèmes, euh, c'est la déformation euh, cérébrale. Donc, en gros, on a un système technique qui vaut bon à 1 mm, mais la biologie nous rentre un peu de sorte dans l'engrenage. Le cerveau n'est pas immobile contrairement à ce qu'on peut penser, elle peut se déformer, soit se gonfler avec l'information qui se fait comme résultat de la conniotonie, ou elle peut s'affaisser avec les euh, effets de l'anesthésie, de la resection, et tout ça sous la réalité. Et donc, si les patients, qu'on peut voir ici un exemple, euh, ça c'est avant la, la, la conniotonie, ça c'est après la conniotonie, on voit que le cerveau est légèrement gonflé, et là on voit une partie de la résection, et là on voit que, yeah, si on voit cette distance-là, c'est facilement 2,5 cm d'effaissement. De, de Donc là, si on essaie de prendre le pointeur et on pointe sur les tissus, c'est sûr qu'on ne va pas voir à 1 mm près les images <coughs> correspondantes. Mais elles ne sont pas bonnes. Il faut faire quelque chose pour ça. Et la deuxième faiblesse de tous les systèmes en fait, de neurones <mets> de régression -ne concerne l'interaction humain-machine. Donc la vidéo ici à l'écran, illustre le problème. Le chirurgien peut transformer mentalement le modèle qui, sont, qui est sur l'écran qu'on vient juste de voir, et mettre cette information-là sur le patient qui est juste devant lui. Et donc, on, on voit que le, le chirurgien regarde son patient il regarde l'écran, le patient l'écran, pour essayer de prendre l'information qui est là et de, de le modéliser, de le mettre sur le patient comme il faut. C'est très demandant, de façon cognitive, et ça peut à des fois, à des erreurs d'interprétation. Donc, l'originalité de notre système IBIS euh, réside, en fait, dans deux améliorations importantes. Donc, la première, c'est qu'on a une connexion automatique des plans pré qui sont, qui est possible de faire pour garder une précision tout au long de la, de la chirurgie. Et on va faciliter l'interaction entre le chirurgien et le bords en produisant des, des images de réalité augmentée. Euh, et je vais vous parler de ces deux, ces deux aspects là Donc, euh, l'image ici euh, représente un peu le déroulement, un peu un, un, un schéma, avec euh, l'image qui euh, l'image du microscope. Donc, l'image de réalité augmentée est produite en captant le flux vidéo. Donc, euh, presque cette image-là qui est l'image du microscope ici, on la met à l'intérieur de l'hélices, le système superpose sur, sur la vidéo au plan pré-opératoire et réinjecte. Le... Oh c'est interesting. Il a bougé. <laughs> <laughs> euh, réinjecte. Donc, oh, ça, ça devrait être avant le sacrifice. De... C'est pas grave. C'est un problème artistique qui me, qui me dérange déjà, mais parce que je suis un peu. Uh, What's OCD en French? Obsessive-compulsive? <rire> vous comprenez. Euh, donc, euh, euh, donc, on réinjecte euh, l'information du système visuel à l'intérieur sur l'image vidéo. Euh, et on peut voir des les vaisseaux. Donc ici, en fait, le vaisseau qui est bleu ici, elle est bleue seulement parce qu'on a mis du bleu sur l'image pour identifier ce vaisseau-là. Et il y a un petit vaisseau ici qui t'arrange et qui, qui n'est pas à la surface qui est en fait la profondeur. Et je crois que l'orange, ce n'est pas la meilleure couleur dans, dans cette affaire. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Et voilà. Donc, à n'importe quel moment de l'opération, euh, euh, ce qui est très important, c'est que quand le chirurgien croit que la précision n'est pas, ce qu'elle devrait être, il peut acquérir une séquence d'images échographique. À l'aide d'une sonde échographique, ici, un soleil, qui est suivie par la même caméra. Et donc, on va avoir la coordonnée XYZ de chaque pixel dans l'image 8-ton. Donc, ce qui est vraiment important, c'est que l'échographie est beaucoup moins cher que, que nos anciens beaucoup plus facile à utiliser, particulièrement dans la salle d'op, Et les images sont écrites en temps réel. Et certains neurochirurgiens l'utilisent déjà depuis quelques décennies. Donc, nous allons utiliser ces images échographiques pour corriger les déformations qui sont arrivées au tissu pour refléter précisément l'anatomie du patient à ce moment. Donc ici on voit le Dr Hall qui est en train de faire de l'acquisition et là on voit l'acquisition en orange ici, c'est les images ultrasons et en gris, la résonance magnétique. Et on voit que la courbe ici du tubeur ne correspond pas entre 5 C'est bon je suis pas à fait. La courbe ne correspond pas. Donc, il y, une, euh, il y a eu une déformation, il y a eu, euh, euh, un manque. Le, le recalage n'est pas très précis. Ici, on voit que c'est presque, presque un centimètre, je, je dirais. Lorsqu'on a de, de recalage, on est capable de corriger en utilisant des poissons. Donc, là, je vais, je vais lancer. Et là, je veux que vous, vous portez attention à disons, la zone ici ou, ou là. Donc, là, je, je lance. Et voilà, ça regarde. Et là, on retrouve le, la précision qu'on avait au début, c'est-à-dire environ un mm. Euh, je dois vous avouer que c'est pas en temps, ça, c'est l'image n'est pas en temps réel. Euh, en fait, c'est beaucoup plus vite que ça. Euh, là, on a ralenti pour qu'on a quelque chose à voir, mais ça prend environ un quart de seconde. Donc, euh, c'est extrêmement efficace. Et voilà. Donc, si vous vous rappelez le de, de deuxième problème, c'est-à-dire la difficulté d'intégrer l'information entre l'écran de l'ordinateur et le patient on peut faciliter cette interaction en utilisant la réalité augmentée voilà donc euh, mon étudiant parce que avant après d'être ingénieur j'ai réussi à me convaincre de faire son doctorat au moitié du salaire qu'il faisait comme ingénieur dans le donc il a développé des techniques de réalité augmentée euh, ce que vous voyez à l'écran, c'est une image d'un fantôme, donc en c'est un fantôme imprimé en 3D d'un vrai patient. Et en couleur, c'est des données qui viennent d'un angiogramme de ce même patient. Et ce qui nous permet de faire, avec le, le pointeur qui suit, on peut identifier certains euh, vaisseaux d'importance pour le chirurgien pour soit la purification de, de la poche ou de voir « je suis rendu à tel point ». Où se trouvent les vaisseaux que, que je veux aller soit couper ou déplacer. Donc, lors des premières expériences en salle le système a surtout servi aux chirurgiens à illustrer les, les différents concepts aux, aux résidents. Et avec le temps, on a pu identifier certaines euh, tâches certaines pour lesquelles c'était vraiment bon. Donc, ici, pour un c'était pour définir la phanéotomie. Donc, la réalité augmentée qu'on voit. Donc ici, ça c'est la vidéo euh, sans, sans réalité augmentée. Et ici, l'image est augmentée par le tumeur. Donc c'est une tumeur virtuelle qui est installée sur la vidéo. Et ça nous permet de vraiment faire le pointier et ensuite on coupe sur le pointier. Ici, une un tâche euh, similaire où il y a un aneurysme euh, dans le, chez le patient. Donc ici on a commencé euh, le crâne de là on voulait vérifier que le crâne de était bien placé. Donc on bouge le microscope et le pointeur pour s'assurer que le crâne de va être vraiment bien centré sur l'analyse qui est juste ici. Et pour ce cas-là, je crois qu'il y avait un petit ajustement à faire pour le, le crâne de Donc le dernier exemple que je voulais montrer, c'est un euh, réalité augmentée sur iPad. Donc, c'était euh, un étudiant qui collabore dans notre groupe, euh, qui tient le G, qui est supervisé par ma collègue Martha Kirsten, qui est à l'Université Concordia. C'est la deuxième université dans moins bonne année de monde de Montréal. Euh, donc, il a utilisé le modèle de réalité augmentée qui est développé par Simon pour faire des images sur la tablette iPad. Donc, ici, on voit les fantômes comparablement, mais. Ce qui est fait, c'est vraiment impressionnant. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer ce qu'on les données Mais c'est ça, c'est ça qu'il a fait. Donc, ici, on a un système de tracking sur l'iPad. Donc, on connaît la position de, du iPad. Et comme ça, on peut recalculer, recalculer euh, tout ce qu'on a besoin pour faire une image de synthèse avec les mêmes paramètres du carbone de l'iPad et l'injecter par-dessus. Et donc, là, on voit l'image vidéo de l'iPad et en couleur, des vaisseaux. Et le chirurgien peut pointer pour aller identifier les leçons qui sont importantes pour lui à ce moment-là de la chirurgie. Et donc, l'intelligence artificielle dans tout euh, ça. Donc, pour nous, l'intelligence artificielle n'est qu'un outil familial. Euh, pour la chirurgie, l'hyperminage, elle a certains avantages pour la segmentation robuste, pour les différentes structures qu'on a besoin pour la chirurgie. Euh, on a vu que les systèmes d'apprentissage profonds, Euh, vu que les systèmes, ouais, les systèmes ont besoin de, de leur architecture euh, vont comporter des de, de milliers, soit des millions de paramètres, euh, c'est extrêmement difficile d'interpréter qu ce qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas comme les systèmes qu'on faisait avant, où il y a un ingénieur qui a décidé, et on a, ça c'est les six ou sept caractéristiques qui sont importantes. Donc on peut expliquer comment on a segmenté un vaisseau comment on a segmenté ou pourquoi on a segmenté un Avec le, les techniques d'apprentissage profond, on ne peut pas faire ça. Donc, c'est un peu difficile de faire confiance aux résultats, mais c'est quand même pas une mauvaise affaire euh, parce qu'il faut toujours vérifier les résultats avant de les utiliser. Donc, beaucoup de gens ont pu obtenir des super résultats avec euh, des, des jeux de données assez limités, donc peut-être une centaine de patients pour faire la segmentation. En fait, la segmentation est un problème beaucoup plus simple à mon point de vue que la diagnostic ou le prognostic où là on a besoin de milliers, voir des millions de patients pour vraiment car caractériser vraiment la variance de, de toute la population. Et euh, finalement, il euh, faut faire attention pour que les données soient représentatives et pour qu'il n'y ait pas de biais. Et qu'il faut aussi faire attention à la provenance des biais pour protéger la vie privée de chacun des patients, du bien ou des données. Donc en conclusion, rappelez-vous les puits de la chirurgie. Euh, tumorale. Avec les techniques statistiques, l'apprentissage machine et l'apprentissage profond, nous pouvons bien identifier l'anatomie des vaisseaux, les zones fonctionnelles et la cible chirurgicale. Les techniques de recalage, en se basant avec euh, létro nous permettent de garder une précision tout au long de la chirurgie pour aider à guider le chirurgien. Et finalement, les techniques de visualisation, avec la, la visualisation augmentée, euh, facilitent le transfert de toute cette information au chirurgien là où il y a vraiment besoin, le patient. Donc, je termine terminer à remercier tous les étudiants et les collaborateurs qui ont travaillé sur ces projets et en haut c'est un, un peu les gens qui ont travaillé sur les, euh, les travaux que je vous ai montées. Et Je vous remercie beaucoup pour votre attention.